J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez là j'ai eu un appel On va faire une intervention d'un de Frelon Qui est dans un, apparemment dans un tonneau Un petit tonneau, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu Donc euh, ben, je prends la voiture Et j'y vais, on se rejoint là-bas Allez j'ai pris les affaires On va traverser la maison On va aller voir ça, je vais vous montrer ça de suite ouais, On est dans, un, dans le village de le Caser, à Haute-Garonne. Petite niche froidantatique. Je, je vois pas la taille, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous manquer la taille. On va voir tout ça. Allez, on traverse la maison et je vous montre ça. et je vais vous montrer je vais vous montrer vous allez voir on est dans le jardin là, un petit jardin c'est les maisons de village avec un jardin derrière et ici vous avez la terrasse de hein, la porte et là le petit tonneau donc j'ai vu des frelons rentrer par ce trou là Donc il y a des fronts qui sont rentrés par ce trou Mais j'en vois aussi rentrer Là où il y a la, la brique verte Donc il, y a, il doit y avoir deux ouvertures Je ne sais pas si on voit quelque chose On ne voit pas grand chose Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui sort A mon avis ça doit être un nid à peu près D'une balle de de voler, ah oui on en a vu un à rentrer, hein. euh, balle de voler n'importe hein. où, balle de tennis. et je m'habille et on traite ça. Allez c'est parti pour le combat. Allez, comme je disais je vais enlever les cailloux de dessus, sans trop, sans trop faire de vibration. Voilà. Je vous montre ça, Donc, on a vu des freins rentrer et sortir par là Mais il y en a d'autres qui sont ici Donc si on fait un peu de vibration ouais, Ça sort là bien visé où il est attaché. Allez, je vais le robot de téléphone. Là il va falloir que je traite ça à l'aveugle un peu. Au toucher. Denis, avec le petit pic Oui, on l'a retourné, c'est ouvert de dessous. voyez, oui, on voit le nid là. Bon vous voyez un petit tonneau comme ça, un petit trou, ça reste dangereux. Faites attention, la dame à la vue des vailles vient d'un point fixe. Elle a fait attention, elle n'a pas touché, elle a appelé un professionnel. Ça, c'était la chose la plus importante. Donc là, là je vais remettre le tonneau à l'endroit. J'ai touché le nid. J'étais pas sûr, mais en fait je savais pas que c'était ouvert dessous. Donc c'est parfait. Donc ben, là, il faut laisser agir. Tous les frelons vont revenir dans le nid et mourir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un like à partager la vidéo, à mettre un commentaire et moi je vous dis à très bientôt les vidéos. Quoi T'es pas abonné à des Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.